Salut, tu vas bien Je vais te montrer comment créer un profil sur la plateforme Scratch que nous allons utiliser. Alors pour cela, il faut nous rendre sur le site web de la plateforme, donc dans un moteur de recherche quelconque. Tu peux demander Scratch simplement. Et puis, c'est probablement le premier résultat qui va sortir, c'est bien celui-là. Si le site sur lequel on arrive n'était pas en français, ça peut arriver, on va en bas de la page... Et on peut changer la langue si c'est nécessaire. Sinon, pour te faire un profil, eh bien, il suffit de cliquer sur « Rejoindre Scratch ». Là, on te demande de choisir un nom d'utilisateur, c'est toujours prudent de ne pas mettre son vrai nom. Donc ici, par exemple, euh, « allez, Superwoman » et puis « 98 » pour faire quelque chose, n'importe quoi. Alors, ce nom d'utilisateur n'est pas encore utilisé, sinon le programme te préviendra. Sinon, créer un mot de passe. Alors, un mot de passe un peu, un peu compliqué de préférence. Alors, ne pas mettre ton nom. Euh, par exemple, ici, je vais mettre Zorglub, un hashtag, et puis euh, 4,5,8. Voilà, pour faire quelque chose d'un peu complexe, il faudra retenir, attention. Zorglub, euh, hashtag 458, j'ai écrit la même chose. Si tu ne souhaites pas que les autres voient le mot de passe, tu peux décocher la case qui est là, mais c'est bien pratique. Alors, suivant, on te demande dans quel pays tu vis. Bon, il n'est pas nécessaire de répondre avec honnêteté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que. Euh, les personnes responsables du site sachent exactement qui tu es, donc euh, voilà, on répond un peu n'importe quoi, ça n'a pas d'importance ici. Suivant, alors, quel est ton genre Tu préfères ne pas le dire, par exemple et on passe au suivant alors là on te demande une adresse mail alors si tu as une adresse mail personnelle tu peux la mettre le site est quand même relativement sérieux donc il n'y a pas de souci mais si tu n'as pas d'adresse mail tu peux mettre l'adresse mail d'un parent cette adresse mail servira éventuellement si un jour tu as perdu ton mot de passe voilà alors ici moi je vais mettre une adresse mail qui n'existe pas voilà, toto.hotmail.com, ça n'a pas d'importance. Je te conseille quand même de mettre une vraie adresse mail à laquelle tu peux avoir accès. Et tu peux alors créer ton compte. Voilà, c'est fait. Bienvenue sur Scratch, Superwoman98, et je peux commencer. Voilà, à partir de maintenant, donc je suis connu sur le site et je vais pouvoir commencer à créer les nouvelles applications. Voilà, avec ça, tu es maintenant... Sur le site, tu es enregistré et tu vas pouvoir aussi sauvegarder les travaux que tu réaliseras. À bientôt pour la suite.